Alors, alors, alors. Comme ça je vous ai parlé. Hier je vous ai parlé de la canicule, mais je vous ai pas tout dit. Ah oui, je suis encore avec mon ventilateur qui fait bas de bruit. Je voulais vous mettre une errecte mais j'ai pas pu. Malheureusement. <rire> Dommage. Bon, laissez-moi juste vous parler de la canicule. Mais un peu à... en modifiant quelques petites choses. Imposteur Toi, est-ce que je t'ai appelé Est-ce que je t'ai appelé Est-ce qu'on se connaît En fait, je vais aller plutôt par là. Hein ouais, c'est ça, qu'est-ce Va là-bas, va t'asseoir dans le coin. Ok, va t'asseoir. Je suis où déjà Ah oui, je vais vous raconter la canicule à ma façon. Hier, je vous ai bien parlé de... Lorsqu'il manquait des que qu'on le sortait. Euh... Bon, je vais vous mettre un petit extrait, on est d'accord <rire> euh... Mais là, ça va. Là, ça, bah, dehors ça s'est un petit peu calmé Malheureusement, parce que je vous jure Tellement qu'il flippe, tellement que la semaine dernière C'est chaud, comme vous avez pu voir dans l'extrait Non, non, non, Ne repasse pas Nous repasse pas euh. Franchement je déteste ce montage Bon, aussi, j'ai oublié de vous raconter Tellement qu'il fait chaud aussi Vous savez, quand vous avez une glace Vous voyez la bonne glace là à l'italienne Ah le bonheur Glace vanille Ben, vaut mieux boire de l'eau Il y a une glace parce que regardez ce que ça fait. Putain de soleil d'eau! Bah oui, la glaçon, c'est un peu logique, non? <rire> Et ce si, qu'il faut savoir aussi, c'est que mon téléphone que j'ai actuellement, donc c'est un Motorola 4, euh, si je ne me trompe pas, ben, il crame rapidement au soleil. <rire> je vous laisse imaginer la situation. Bon, ce ne sera pas avec mon téléphone, parce que je suis en train actuellement avec. Mais je vous laisse imaginer la situation. Enfin, un téléphone que tu viens d'acheter. Merci beaucoup, monsieur. Merci encore. <coughs> Putain de pute Je me suis fait arnaquer, monsieur. Vous m'avez arnaqué. De quoi parlez-vous, monsieur Ce téléphone brûle. Même au soleil Ben oui, un peu comme dans comme tous les téléphones Faites-moi voir un peu votre, mon, votre téléphone Tenez, merci Alors Bah ben, oui, ça brûle, comme dans téléphones, téléphone, monsieur Vous m'avez dit que ça ne brûlerait pas De quoi vous parlez Je parle de la pub que je vais vous montrer Donnez-moi mon téléphone, rendez-moi, je vais vous montrer la pub D'accord, tenez, merci Voilà. Voilà, voici la pub, monsieur. Bonjour, monsieur Tam. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau téléphone de 2019. Ce téléphone-là. Ce téléphone-là ne brûle pas au soleil. Il a une durée de batterie pendant 24 heures. En gros, vous pouvez l'utiliser pendant... Comment dire Pendant une journée. La durée de charge de ce téléphone est de 2 heures.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 ils sont trop cons. Michel, allez, top là. Ouais Vive les pubs Mais vous êtes cons Mais vous êtes complètement cons Non on vous a jamais dit que c'est une pub pour faire venir les gens mais Vous êtes vraiment débile Vous avez pas d'amis, vous avez pas de famille, Espèce que... de sale con. Mais Putain Mais c'est une pub pour faire racheter les téléphones aux gens vous êtes vraiment bête. Sortez, sortez, sortez, dégagez. Vous, vous sortez, sortez. Vous êtes comme un enfoiré, monsieur. Vous, je sens que je vais appeler la police. Aïe. Oui, mais vous entendez, c'était bien un ventilateur que j'ai actuellement La chaleur, nous aime bien. En plus, j'ai actuellement une tour PC. Donc, heureusement que je l'utilise pas. Parce que vous laissez déjà imaginer lorsque je vais à peine utiliser mon PC plus... Euh,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 Bon bah c'est parti pour faire une gamme de Fortnite. Alors, allumons, c'est un ce petit ce petit bijou. Ah ah ah ok. Donc le PC, le PC, la tour est mort. Je vais payer 900 balles pour ça. Attends, non 1900 balles. Putain. Les tours PC sont dangereux. Merci de ne pas vous approcher. Merci. Bon bah voilà c'est la fin de vidéo, merci d'avoir regardé, c'était Samuel, ciao